Salut, on se trouve pour parti avec erreur. Ouais. Elle qui adore cette carte, c'est il ouais, ouais. C'est pas comme si c'était genre un monde ouvert où il n'y avait jamais rien comme fight puisque eux ils arrivaient jamais jusqu'à nous et nous on les poutrait à chaque fois quoi. Jusqu'au moment où ils arrivent à 12, qu'on a se fait tuer, qu'on n'a plus aucun point de ralliement pour revenir vers eux. Donc... Et à aucun moment il y a une tension sur cette carte. Soit on les poutre, soit ils se font poutrer, soit on les poutre, soit ils nous poutrent, c'est tout. Ouais, c'est mon impression de cette carte. Par contre, les avions ils doivent attendre une minute avant de ne pas les tank. C'est original ça. Par contre, j'ai mis un point de ralliement et je crois qu'il va péter avant même que j'ai le temps de le voir. Parce qu'il y a déjà une frappe dessus. Ce qui me saoule un peu quand même. Je l'ai pas mis pour lui. Il est là-bas. Par contre, quand je crois un avion, je compterais 100% sur ta pour me donner les coups. Parce que là, on voit rien. Pourtant, c'est super avions, dégagé. Pas. Bon, on m'a pas pété mon point de ralliement, incroyable. Ah oui, justement, c'est super dégagé, mais du coup, tu vois rien. Ouais tu sais pas du tout où es. Pas quelqu'un, ça là-bas Ah si, c'était quelqu'un. Mmh. Les ennemis tout là-bas un sniper, t'es trop bien. Je suis au ouais, car, ouais, car, moi j'arrive à les shoot donc. Ouais. Je à droite dans le bunker de droite et dans le bunker très très loin à droite. Donc, au niveau des de points. En fait. Ah, mon point d'aliment a pété. Tu vois du monde, à base ouais, il Ouais, en a là-bas. Ok, j'ai pas de mission. Ils sont super loin ceux que j'ai pu mais c'est ceux, ceux que je vois. Il y a un connard à droite, mais qui campe, mais waouh! Vraiment, il est au coin d'un bunker à l'autre bout de la carte. Bon, je vais essayer de jouer avion. L'objectif réussir euh, à mettre des bombes sur des gens. dans le bunker, il y a un avion à 10 sur Essayer de le je si je vais réussir Ok, faut que je récupère des balles et c'est reparti. C'est vraiment tout mon score, c'est lui kill d'avion. C'est.. On mieux pour ça, ça fait beaucoup apparemment. Bah en même temps, vous ça vous avantage aussi, parce que les avions, ils passent sur le point, sur notre point, nous ils ont l'avantage. Hein. Ils lancent deux roquettes sur le point, il y a souvent une dizaine de personnes à côté quoi. Mm. Plus un petit point de ralliement et des trucs comme ça. j'arrive à voir l'avion ennemi Et, là, Et de se recharger. La Beretta Mais ça tire mais tellement vite Regarde je vais dire. Ouais bah ouais mais je l'ai pas encore bloqué Ah t'en as une gratis ah, c'est encore donné qui qui C'est détruit la bune. Attends, mais j'ai spawn hyper loin moi. C'est quoi un spawn de ralliement en carton là C'est pas un spawn ralliement ça Ils ouais. sont majoritaires. Ok. Mais ils ont déjà essayé de la j'ai mis un pendre-aliment pour pas qu'on se respecte hyper rapidement Ouais Et après j'arrive Ah on a Qui a tué Ah personne Ah si, c'est tué lui-même Bravo mec Ah bon Bah, bah oui quand aussi, même, il sort de quoi. faire quelque chose hein. Moi j'ai mis un pendre-aliment d'ailleurs T'es en avion erreur Non Là qui a eu hydrolien x3 Comment il a fait Oh le méchant Bah Là, surtout on est tous dans le bunker donc il est où Il a dû tirer avec une bombe dans le bunker je sais pas quoi. J'ai bien 3 sur qui sont morts mais... Trop tu peux pas ça si l'ennemi wallier. d'accord il campe le point ralliement quand même là ils sont derrière chez nous quand même là c'est chaud je vais revenir mais il y a des gars qui sont vraiment à l'opposé des tu vas plus s'attaquer par derrière que par devant là ok genre on s'est fait poutrer par derrière un en ennemi ou un en allié ça j'assure pas Tu sais combien de soins avec combien de soldats dans ma squad j'ai utilisé mes 4 packs de soins Bah 2 euh, qu'un deux, ah. deux. Bah, je combien Bah sur combien t'arrives à utiliser un pack de soins toi T'as beaucoup Putain. Je l'allier, mais bon. Je comprends, il en a deux. S'il a pas allé voir les voir l'ennemi, il peut pas faire grand chose. Mais Oh là Ils nous ont détruit le point là. Y'a des avions une de temps en temps Je... Non y'a pas d'avions À canon. Tu fais tu changes de place Ah il m'a été pété Tu changes de place et après tu te déplaces Super Parce que j'ai été pété sous peu là même. On a pas pété là! Je t'ai mis un point de ralliement en avant? Non, pas cette fois! Ouais. Eh bah! Qu'est-ce que se passe-t-il? C'est toi qui mets les points de ralliement bizarre. Ça c'est bizarre! Là. Alors là c'est du foutu. Oh, il y y'a un char Je vais bien comprendre que je prenne la mine Ce que je comprends pas c'est que je l'ai pris à travers un troisième rien Mais bon je pense qu'il le compte pas quand même C'est ça le char ah, J'ai essayé de ping mais j'ai pas réussi Loin là-bas ouais, je suis pas en avion de Ah oui d'accord, je viens de le prendre Je l'ai pris assez profond Hop c'est ping Ouais ah, ouais mais il m'a explosé, pas ce que c'est un anti-vii fantassant hein. Tuer. Oh. quest tu qu'il qu a baissé? Non. Oh. toute le monde a été dessinée Comme d'hab. Je t'assure que. Bien, soin rapide. Soin amélioré. 4 kits de soins c'est complètement trop fort t'es un peu blessé hop tu prends de la régène. je suis mort je fais comment bah tu, tu prends de la régène hein ok je suis pas de la janet bon ils ont piqué le point c'est fou comme ils sont arrivés ils ont tout piqué le point en 2 secondes faut juste qu'ils arrivent à faire un bon push et on se fait détruire sur le point d'avant bah, je l'avais dit d'abord on les bout très longtemps et puis un jour ils arrivent à nous mettre une fois un truc et ah on fait rien bah, C'est à dire qu'on était deux ou trois de l'équipe dans le coin Je vais te faire un moiteur, s'il te plaît. Et bah, c'était super rapide, lui. Une balle, il a pété. Là, ils se font poutrer en chaîne oh. j'ai vu tous les avions tomber peu à peu En vrai, les trucs anti fantasins c'est pas ouf, enfin, les trucs anti-tank même c'est pas ouf, alors que les trucs anti-avions c'est si efficace, c'est fou quoi. On a l'impression que c'est nul et pourtant c'est ce qui est le plus puissant. Parce qu'en un temps minime, t'arrives à détruire un avion à gauche du coin Il y a un point de ralliement au dessus qui est un peu plus proche du coin mais que j'ai mis C'est le seul de ma squad qui a pas de truc anti-véhicule quoi. Bon, c'est fou, le phosphore blanc, ils sont super euh, bien hermétisés les tanks. Il paraît qu'avec le cocktail Molotov, on peut euh... laisser le moteur d'un tank blessé ah bah casser le moteur d'un tank casser au point qu'il explose ou pas bah sûrement je crois pas il bah, marqué dans le descriptif du... du machin ah dans le descriptif bah oui. j'avais essayé mais j'ai pas jamais réussi mais peut-être après tout ah. après les anti-tanks ils sont censés percer la grasse de des tanks on que c'est compliqué oui c'est vrai que c'est très très dur de le faire bon je repars avec mon avion anti-avion je vais essayer de péter les avions en tout cas faudrait lui détruit, super merci pour le ping du tank, je vais essayer de lui mettre des bombes dessus si j'y arrive ah ouais d'accord, j'ai déjà pété en deux secondes parce que j'ai pris tant de mais j'ai pris un one shot. Je crois qu'il y a trop danti là, ça commence à être trop le bordel. Tu coup, dès qu'on sort avec un. Ah oui, d'accord. Il y a un gars juste devant le point là qui est devant et tu peux pas passer. Il est avec sa batteuse. Il y a un ou deux gars dans le point Tu sais où ils sont Il est mort. Je crois. Est le que j'ai vu, il est Il y a re-dégâts dans le point. Et... Et là, j'ai pas plus d'infos. Je ne pas de passer les F9000 commencent à prendre le monopole, ça va pas le faire. Euh, je mets des trucs en titan mais du coup je suis pas en train de péter les ennemis Y'a y a plein de gars là juste en bas. Là juste en bas. Là au niveau du mon point rouge. Genre en bas de la montagne là. C'est dawa. Ah d'accord. Juste en bas de toi en fait. un checkpoint détruit C'est pour ça On a un avion allié Qui est encore en cours là Ok bon en tout cas on a pas de checkpoint hein. Avec tous les agents qui calent partout Ils ont un point de ralliement là-bas, ils ont un point rouge. Euh... Près de chez nous, c'est ça euh, De leur côté, mais à droite. Au niveau de toi, ouais. Au niveau de toi, juste au-dessus de toi. Je vois. Il y, il y a, a un tas suis de suis gens sûr, monstrueux. Ouais. Qui n'arrêtent pas de spawn. Je suis presque sûr qu'ils ont un point de ralliement ouais, J'ai eu le point. Ah, je suis mort, il en reste un paquet, mais j'ai eu le point. Ok, je vais essayer de mettre un manque dessus ou okay. okay. J'adore l'avion mais le fait est que je suis aussi fragile que les avions que je pète, donc euh, je peux très facilement me faire détruire. J'ai touché un tank anti-fantassin, il vaut mieux. C'est pas une bonne nouvelle. Je te préviens juste avant qu'il arrive. A quel endroit Je sais pas, un peu derrière, un peu trop ouvert chez eux en fait. J'ai tiré trop loin en fait. Bah, logiquement, il a dû prendre cher. Hein. Parce qu'il a pris un... une bombe. Tu la pig ou pas? Non, non. Bah, je lui pète rien du tout, hein. Je lui ai envoyé une centaine de balles dessus, il a rien pris. On va perdre le point là, ouais. On a clairement perdu, ouais. J'ai plus d'huile moteur Ils ont pété mon huile moteur bon. Je vais essayer de péter le tank ennemi Et puis voilà ah, je suis à côté du D'accord Ouais, le truc c'est que cette carte, les points de ralliement, ils se font péter super rapidement. C'est très très chaud de réussir à tenir un point, faire enfin, un truc. En fait je suis mort par quoi là Il y a re un avion. C'est un truc anti-avion ça C'est quoi le chat déjà Ch Alt -E. Non mais le chat euh, chat chat en mode euh, restez dans le coin bande de nous mais c'est le deuxième alors il peut parler j'ai eu peur que ce soit l'avant-dernier qui soit en train de me dire eh, vous êtes trop nul mm -hmm. à moi un premier oui c'est pas moi le deuxième oula euh, si on a après c'est ça pas loin non bah t'étais avant dernier tout à l'heure je regarde c'est vrai depuis de la montée mais ouais quoi. J'ai carburant cette partie là. Bah, qu'est-ce que tu fais toi Pourquoi je fais des pirouettes C'est quelqu'un avec une grenade qu'on m'avait lancée. Ça marche bien de renvoyer des grenades. Ah, <rire> voyez les gonades c'est quand même un peu compliqué ah, surtout quand on est dans un bunker en fait. Non, je commence à reconnaître les avions ennemis. Il y en a un, je sais que c'est un avion ennemi. Pas mal. juste qu'il vienne vers moi maintenant. Parce que bah, il te dit pas quand c'est trop loin. Donc... Oh non, il ne restait que deux balles. Péter, sois vers moi. Oh, t'es en feu. Ah, parfait. Let's go, mon ref. Merci. Il du monde juste en dehors du point. Tous en dehors du point. Quand il était beau, je, je pense que là il est bébé. Ouais, parfait. Et 10! Ouais, il y a des gars juste dehors là. Ok, ouais. Je lance du gaz. Il y a un gars juste là en dehors. Il est rentré le gars. Allez, hop, on change de gars. Je lance des bombes pour être plus discret. Ça t'a fait aucun dégât moi c'est hyper discret. Et non plus de modiquet. Ah j'ai pris un coup de chi là. C'est pas cool ça. Bah bon, 18 secondes est-ce que je vais attendre les bon, Je dois encore faire un score énorme moi. Ça devait si on va manger après Ouais Oh merde j'ai lâché la chaîne <rire> Au spawn hein Je j'attends dois bien tomber là Il reste deux secondes en fait Oh Ils ont oublié de me classer dans les meilleurs J'ai que été premier C'est une blague j'ai fait que premier! Non, mais, <rire> Bah. J'ai fait un kill de tank. Oui. Et. Alors, quand tu regardes Hydrolien. 7 kills d'infanterie à la bombe. Meilleur soldat et le maître des explosifs. Voilà ce qu'on appelle. Y'a un type en face qui a fait 17 000 quand même. 17 000? Quoi à peu près 200 kills. Mais c'est lui qui devait être un en... Oui, mais j'ai vu plein. Il était un avion lui. Toujours un avion. Il a un avion avec des roquettes. Sur cette carte, un avion avec des roquettes, c'est trop bien. Ouais. Parce qu'il nous lance des roquettes dessus et nous on fait... Et on meurt tous. Voilà. Par contre, c'est nul là, ça. Ouais, je propose mieux là. Est-ce que je peux enfin... Non, non il faut encore...